Bonjour Antoine. Alors je te propose qu'on se penche sur l'expérience d'enseignement que tu mènes euh, en soins infirmiers et que tu nous expliques un peu à quoi ressemblent ces séances euh, un peu particulières. Alors oui euh, voilà euh, donc là je suis professeur ordinaire à la haute école de santé de La Source euh, à Lausanne. Euh, J'ai intégré cette école euh, qui fait partie de la HSSO en Suisse, il y a quatre ans, euh, c'est une haute école hein, qui répond à ses obligations de formation et de recherche, euh, mais nous avions à cœur d'analyser un petit peu la pertinence de nos enseignements et d'essayer de pouvoir proposer euh, quelques, quelques domaines d'innovation dont, euh, dont les aspects euh, gamifiés. Voilà. Euh, au préalable de, de cette grande aventure, on a, on a mené une, une enquête auprès de nos étudiants, pour savoir un petit peu quelle typologie euh, étaient nos étudiants. Et à, la grande à notre grande surprise, euh, alors qu'ils sont génération Y et, et parfois Z à l'heure actuelle, ils n'ont pas d'appétence particulière pour le digital. Donc on a fait le choix de ne pas débuter euh, ces aspects innovants, euh, gamifiants par part du vidéo, euh, Serious Game ou autre, justement pour ce, ce côté-là, avec leur recherche, permanente d'être dans un mode tutoral avec, euh, avec un enseignant proche d'eux donc on a trouvé que prendre un outil tel le Playmobil comme outil de médiation était, était parfait pour, pour débuter euh, une approche gamifiée. Alors ces Playmobil ils sont intégrés euh, en troisième année de bachelor dans un cycle dit intégratif euh, dans un module euh, orienté sur la sécurité des soins et dans un cours très particulier qui est le cours d'interprofessionnalité parce qu'on a la chance de pouvoir avoir des cours communs entre étudiants de soins infirmiers et étudiants euh, de, de médecine. Voilà. Donc euh, dans ce cadre-là, on, on a créé un plateau de jeu euh, représentant un service hospitalier euh, et on a investi dans des Playmobil, euh, des mobiles à orientation euh, soignante euh, afin de, de, de, permettre de, de pouvoir mettre en œuvre euh, cette activité. Voilà. Est-ce que tu peux nous détailler les objectifs pédagogiques précis qui sont euh, mis en œuvre Alors, euh, donc, dans la mesure où nous sommes dans un, dans un, un module d'intégration, euh, on a voulu euh, favoriser, euh, permettre aux, aux participants euh, de mettre en œuvre des compétences dites intégratives euh, relevant de la capacité à alors, un, collaborer pour résoudre des problèmes euh, complexes euh, entre professionnels euh, infirmiers et avec les autres professions, et avec les proches, et avec les patients, euh, d'innover de communiquer, de mobiliser les savoirs pluridisciplinaires, et une pensée critique extrêmement importante en soins infirmiers, et de concevoir et mettre en œuvre des solutions tant comportementales que techniques. Ça, c'était nos objectifs primaires. Il s'est trouvé très rapidement, qu'on a, a trouvé que la réelle plus-value de notre approche immersive, euh, ça a été l'évaluation globale de l'intégration des compétences tant comportementales que techniques. Voilà, des étudiants aussi bien infirmiers que médecins. Voilà. D'accord, donc c'est pour ça que vous avez une approche qui euh, mêle simulation et, et jeu de rôle. Tout à fait, oui. C'est un outil euh, extraordinaire d'intégration et de valorisation des savoirs. Euh, il faut aussi savoir que c'est un outil très puissant euh, d'évaluation euh, des de, de, de, de quatre dimensions des acquis quadridimensionnels euh, des théories de soins euh, qui, qui doivent prendre dans un même temps le patient, euh, le soignant, le contexte multidisciplinaire et les proches. Donc oui, euh, c'est pour ça qu'on a, on a souhaité euh, intégrer les Playmobil dans des jeux de rôle euh, afin de, de, de, voilà, de, de, de rendre le côté extrêmement immersif et de pouvoir à la fois euh, s'assurer euh, que les formations sont, sont, sont bien là et surtout que le, le côté euh, intégratif est bien présent.